Sans aucun doute, notre Dieu, nous le croyons de tout notre cœur. Nos âmes te louent et t'adorent. Nos vies sont soumises à ta volonté. Merci Tendre Père Céleste pour la réunion de ce soir. Car chaque jour ne se ressemble pas, Seigneur Jésus. Il t'a plu, notre Dieu, de nous garder depuis ce matin jusqu'en cet endroit Jusqu'en ces instants Au ciel Les anges te louent et t'adorent Et sur la terre tu as voulu Que nous puissions être de ceux Qui sont comptés parmi les vivants Parce que ta parole nous dit Que les vivants ce sont ceux-là Qui te louent et qui t'adorent En esprit et en vérité Car l'heure vient Et elle est déjà venue pour les vrais adorateurs adore le Père en esprit et en vérité. Seigneur, tu as répondu ton Saint-Esprit sur toute chair, afin que le Fils et les filles puissent prophétiser et que les VA et les songes tu as restauré les dons, Seigneur Jésus. Seigneur, nous croyons cela parce que c'est ta promesse dans l'Écriture. Merci pour le serviteur prudent, le fidèle que tu nous as donné et que tu as établi dans ta maison pour donner la nourriture au temps convenable. Merci pour notre passeur. Merci pour le don que tu nous as donné. Merci pour l'instrument que tu as choisi. Seigneur, beaucoup ont faim et soif de toi aujourd'hui. Mais qu'avons-nous fait notre Père et notre Dieu Qu'avons-nous donné de plus que les autres pour pouvoir être en cet endroit, notre Seigneur Où toi, notre Dieu, tu viens chaque soir, chaque matin, communier avec chacun de nous, notre Dieu. Tu as dit, me voici à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souplerai avec lui. Au temps du soir, la lumière apparut. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Merci, Père, parce que tu nous as éclairés. Nous ne sommes plus de ceux qui étaient dans les ténèbres. Tu nous as éclairés, notre Dieu. Tu nous as élevés dans les hauteurs, comme des aigles, mon sauveur. Tu nous fais réellement explorer les villes et les nations. Oh, mon sauveur, tu ne désires pas que nos pieds puissent tremper avec les choses de ce monde, mon sauveur. Mais tu veux que nous puissions nous envoler. Oh, je m'envolerai, je m'envolerai quand la trompette retentira. La trompette a retenti. Nous nous sommes envolés, mon sauveur. Oh les choses de ce monde n'ont plus aucun pouvoir sur nous Seigneur Oh Satan a échoué Gloire à toi notre Dieu Parce que par la foi Nous possédons toutes choses Même la porte de nos ennemis Sois loué notre Dieu Sois exalté pour l'éternité Par la foi Seigneur Jésus Tu nous fais accéder aux promesses de l'éternel notre Dieu Par la foi Seigneur Jésus Tu nous fais accéder à la bénédiction mon Sauveur. Par la foi Seigneur tu nous fais accéder à la guérison, mon sauveur. Oh, le pardon se trouve au de toi, afin qu'on puisse te craindre, mon sauveur. Merci, Seigneur Jésus, parce que lorsque tu descends, oh, les murailles tombent, mon sauveur. Lorsque tu descends, les démons sont en péroute, mon sauveur. Merci parce que tu es venu libérer les captifs. Merci parce que tu es le consolateur des cœurs brisés. Merci, notre Père, parce que tu es le réparateur des brèches. Seigneur, merci parce que tu nous soutiens. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, mon sauveur. Les hommes peuvent nous abandonner. Oh Seigneur, toi, tu ne nous abandonneras jamais. Tu as dit, même dans la fosse, tu descends avec nous, mon sauveur. Parce que c'est toi qui nous fais sortir de la fosse, mon sauveur. C'est toi qui nous libères du filet des loiseleurs. C'est toi qui nous délivres de tout mal. Tu es notre salut. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que les hommes t'ont cherché, et ils ne t'ont pas trouvé, Seigneur. Mais à nous, tu te fait connaître, mon Sauveur, comme à des enfants, Seigneur. Tu as dit, heureux êtes-vous, parce que vous ressemblez à des petits enfants. Seigneur, nous croyons en ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu as éclairé nos âmes. Merci parce que tu as éclairé nos vies. Même, Seigneur, mon Dieu, dans nos faiblesses, tu es celui qui nous fortifie. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta visitation. Bénis notre pasteur. Souviens-toi de lui ce soir. Le peuple est tellement si nombreux de par le monde entier. En Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, Seigneur Jésus, et même ici en Europe. Tu es le Dieu véritable. Seigneur, parle encore ce soir. Ton peuple t'écoute, notre Dieu. Viens pointer du doigt nos vies. Viens pointer du doigt notre marche, mon Sauveur. Regarde-nous si nous sommes sur une bonne voie. Si nous nous en sommes écartés, notre Père. Ramène-nous par ta houlette et ton bâton. Rassure-nous d'être réellement dans la vérité, mon Sauveur. Nous sommes dans le véritable. En ton Fils Jésus. Celui qui est le Dieu véritable. Le Yahvé de l'Ancien Testament. C'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous rajeunis. Merci parce que tu nous fortifies. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour la louange. Merci pour l'adoration. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la majesté. Nous voulons nous asseoir à tes pieds. Viens et parle-nous. Révèle-nous encore ton plan. Révèle-nous encore ta volonté, à toi la gloire, la puissance à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Le nous s'il vous plaît, nous allons lire dans le livre des psaumes. Psaume, chapitre 63. Psaume, chapitre 63. Nous lisons la parole du Seigneur.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 Et le roi se rejura en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres, c'est les... Vœux, de toi avec confiance, en notre Dieu. Amen. Avec nos cœurs, nous célébrerons ton nom. Amen. Avec nos bouches, nous suivons ta gloire à toi, mon Seigneur, parce que tu es vraiment merveilleux. C'est vrai, comme nous l'avons exprimé, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Nous sommes dans la joie encore ce soir, pouvoir nous retrouver ensemble en ces lieux, Amen. car nous savons que tu es présent, mon Père. Tu as fait la promesse que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es vraiment au milieu d'eux. Et ce soir nous avons dansé, ce soir nous avons chanté, ce soir nous avons crié, ce soir nous sommes réjouis, Père, parce que tu es vivant. L Éternel notre Dieu, tu es puissant dans les batailles, mon béni Père Tu es vraiment dans les camps, mon bénémoine, Père le Pourquoi nous te remercions encore aujourd'hui, mon béni Père Saint, si tu n'étais pas là, comment pour nous chanter, mon béni, mon Père C'est toi qui inspires les chants et les cantiques, mon roi, qui soutiens chacun de nous, au notre Dieu. Merci encore pour ta présence divine, mon mes Père. Merci encore pour ton secours et ton soutien, Seigneur. Réellement, tu nous as vraiment secouru, Père. Béni sois-tu encore aujourd'hui, mon bénémoine Père, au oh Dieu, pour ce que tu fais encore ce soir, ce que tu as fait la journée, mon bénémoine Patrice, ce que tu feras encore après, Seigneur. Ah, nous sommes réellement confiants, mon bénémoine Père. Nous sommes retrouvés réellement dans le lieu que tu voulais que nous soyons. Sois donc exalté, mon bénémoine Père Saint. Merci encore pour les cantiques et les chants qui sont montés devant ton trône de grâce, mon roi. Merci également pour les pardons de nos péchés et iniquités, mon béni Père Tuissant. Merci pour la joie de ta foi comme Dieu, mon mes Père. Sois donc exalté encore ce soir, notre Dieu. Merci parce que toi qui inspires, mon béni Père Timissant, qui conduis encore davantage, mon mes Père Dieu. Pour mon frère et pour ma soeur et pour nos enfants. Oh Dieu, nos petits enfants aussi, bénémoins, Père Saint. Nous sommes réellement concernés par ce que toi tu fais, Seigneur. Pourquoi nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, béni, mes Saint Nous venons à toi, mon béni Père Tuissant. Implorant ta grâce encore, Père Saint. Pour ce soir, oh notre Dieu, oh que tu te résistes avec nous, bénémoine Père oh Dieu. Béni sois-tu encore, mon bénémoine Père du Tu as vu nos cœurs et nos âmes, bénémoine Père -saint. devant ta face, mon bénémoine Père -saint. Oh, nous avons été sincères et nous le sommes encore, bénémoins, Père Tissant. Nous t'aimons, mon bénémoine Seigneur Jésus. Sois donc béni encore aujourd'hui, mon sauveur, pour chaque frère et chaque soeur. Louange et honneur à toi. Merci d'avoir ramené aussi nos frères de et sœurs qui étaient de loin. Louange à toi comme pour ton plan qui est de près, Père Sois donc béni et exalté. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus. De Christ. Amen. amen. Qu'il soit béni notre Dieu. Qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux parce que nous l'avons. Nous sommes heureux parce qu'il est vivant. Qui pourra nous toucher vraiment. si notre Rédempteur est vivant? Vraiment. Lui qui n'a pas regardé à lui-même, mais qui a pris la forme d'un serviteur pour que nous puissions avoir la vie. Certainement, nous sommes un peuple heureux, Amen. sachant que nous avons les bons bergers. Lui, il nous conduit véritablement vers de leur pâturages. Il se souvient de nous, il se soucie de nous, il prend soin de nous, et il pourvoit pour tous nos besoins. C'est pour ça qu'Abraham avait confiance en lui. Il a dit, l'Éternel lui-même se pourvoira. Même dans les moments les plus difficiles, nous devons avoir confiance. Qu'il ne pas Là où il n'y a pas d'issue oui. ah, Il vivra un chèvre Ah qu'il soit vraiment béni Amen. Nous, nous sommes un peuple Comme l'apôtre Paul le disait Réjouissez-vous toujours Amen. Nous devons nous réjouir Parce que le temps de deuil est passé Amen. Le temps de larmes est passé Amen. Oui, maintenant Nous savons qu'il est avec nous Il nous soutient Même si j'aime d'avoir de l'ombre de la mort Nous savons qu'il est avec nous quand les épreuves viendront, nous savons qu'il est avec nous. Que son nom soit glorifié. Nous voulons lui demander la grâce de pouvoir réellement nous attacher à lui. C'est vrai qu'en tant qu homme sur la terre, lorsque nous marchons, souvent nous sommes secoués par des circonstances, mais qu'il nous accorde la grâce de nous donner cette foi qui s'accroche davantage à lui. Et quand même la tempête s'agite effectivement... Que nous puissions garder les capes. Que le Seigneur soit béni parce qu'il est vraiment vivant. S'il si n'avait pas fait des promesses, nous serions malheureux. Mais comme il a fait des promesses, il a dit Je serai avec vous et je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous le remercions réellement pour sa fidélité, comme l'Écriture le dit aussi. C'est là aussi notre force sa fidélité à l'égard de ses promesses. Et qui nous a aussi fait cette promesse qu'il veille réellement sur sa parole. Et nous avons aussi compris, s'il veille sur sa parole, alors nous devons garder la parole. Et si nous la gardons aussi, alors il veille sur nous. Alors si Dieu veille sur nous, qui pourra nous déraciner alors Alors nous sommes plus que vainqueurs. car ah, c'est lui qui nous a vraiment aimés. Oh, nous chanterons les chants de Sion. Vous savez, aujourd'hui j'étais en train de penser, j'ai dit, Seigneur, quel beau jour ça sera Lorsque cette épouse se dressera et que sur la terre, les hommes peuvent regarder et dire que s'il y a vraiment un peuple parfait, le voici. Et cela, ça sera mon frère et ma soeur, parce que Dieu l'a dit. C'est pour ça que nous soupirons après ces temps. Nous le remercions parce qu'il a une manière de faire les choses qui lui est vraiment propre. Il a pourvu un moyen que le monde, les hommes ne peuvent pas voir ni comprendre mais qui nous a, nous aussi, révélé, effectivement, ce moyen par lequel notre Dieu va réellement faire aussi toutes choses. Les hommes, réellement, ont leur pensée sur ce que Dieu va faire. Ils ont aussi leur pensée aussi de ce que, comment Dieu va faire. Mais ce n'est pas cela qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'il a eu à pouvoir déclarer. Or, certainement, c'est vrai, comme il avait été dit qu'effectivement, que la Vierge concevra, les hommes avaient beaucoup pensé. Il pensait que c'était une sorte d'illustration, que Dieu voulait parler peut-être en image. Non, il a été clair quand il a dit que la Vierge conservera. Et lorsqu'il a rendu aussi témoignage en parlant que son épouse sera irrépréhensible, sans tache ni ride, ce n'est pas une image qu'il a donnée, mais c'est une réalité. Et c'est sûr et certain comme il a fait aussi. C'est pour ça que nous n'avons pas à suppiter, c'est-à-dire qu'avoir de pensées sûres. Nous devons certainement être sûrs et certains de ce que Dieu a dit, mais il faut que nous sachions ce que Dieu a dit. Parce que c'est pour ça que le Seigneur, notre sauveur, quand il était sur la terre, il s'est réjoui en disant Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Cela le privilège que nous avons en fait, de pouvoir avoir la révélation de notre Dieu. Et avec la révélation, nous marchons avec assurance. Parce que sans cela, effectivement, nous, nous marchons en tâtonnant, effectivement. Et ça, c'est ce que le monde est et comment, effectivement, aussi, il, il voit aussi les choses. C'est pour ça, comme cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, il, il pouvait exprimer les choses comme nous l'avons eu à pouvoir les lire et c'est toujours important pour nous. Et surtout pour que la foi du peuple de Dieu puisse être une foi aussi ferme, afin qu'il ne puisse pas être dans la peur, parce que l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ est que son époux, son peuple, ne soit pas « toast to and fro », ne soit pas poussé à gauche et à droite, mais qu'il soit vraiment être dans une position où il est vraiment inébranlable. Ça, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu donc en grand caractère, donc la volonté parfaite du Seigneur, ce que toi tu sois pu baloter à tout vent des doctrines, mais que tu puisses être ferme et sûr de ce que toi tu as reçu de la part du Seigneur. Voilà pourquoi il nous faut aussi des hommes qui sont sûrs de ce que c'est la vérité, frères et sœurs. Parce que si c'est un homme qui ne connaît même pas sa position, comment moi je peux avoir une position ferme je veux pas non plus des histoires. C'est pour ça que ces hommes de Dieu pleuraient aussi. L'apôtre Pierre disait, « Mais ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. » Parce que les fables, il y en a. Il raconte des fables et puis ils étaient dans la généalogie. « Fils de, fils de, fils de, fils de Mais ce n'est pas la généalogie. Non, c'est maintenant la parole de la vérité. Donc il dit, « Mais ce que nos oreilles avaient entendu, c'est que nos yeux ont pu voir concernant la parole de vie. » Donc c'est cela, effectivement. Je, je crois que vous, vous avez remarqué, effectivement, aussi, comment les choses ont, ont été exprimées, effectivement, aussi, dans l'expression, que ce soit du côté de l'apôtre Pierre, que ce soit du côté de l'apôtre Paul, que ce soit aussi de l'apôtre Jean et tous ces hommes, effectivement, qui ont eu à pouvoir réellement aussi marcher avec les Seigneur. Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Paul ici, par exemple, dans, dans Galate au chapitre 1, il nous dit une chose, verset 1, « Paul, apôtre, non, de la part des hommes. » Il insiste bien. Il insiste bien pour que ce n'est pas de l'orgueil, non. Mais en fait, quand il s'adresse, effectivement, il sait à qui il s'adresse. Le peuple de Dieu doit avoir une assurance, effectivement, dans ce qu'ils doivent arriver à entendre. Vous vous souvenez, effectivement, les disciples de Béret. Oui. La Bible dit qu'ils n'avaient pas de mauvaises pensées. Non, mais ils écoutaient bien, mais ils vérifiaient dans les Écritures pour voir l'exactitude des choses, effectivement, qu'il leur étaient annoncées. Donc ça, c'est c'est toujours un devoir pour chaque enfant de Dieu. Frère et ça, n'acceptez pas n'importe quoi, parce que nous n'allons pas dans un endroit imparfait où on n'est pas sûr, où on se pose des questions. Non. Pour que tu ailles là-dedans, il faut que tu sois d'abord parfait. Amen. Non, parfait en tout, monsieur. Amen. Amen. Il n'y a pas une chose, de, et c'est peut-être vrai. Non. Parce que quand le Seigneur viendra, il doit chercher, il venir chercher des hommes et des femmes parfaits. Amen. Donc des gens qui ont la connaissance, effectivement, exacte. C'est pour ça que la parole il doit être apportée doit être claire. Et oui, et amen. Pas probablement, nous pensons, nous n'avons pas pensé. Nous avons simplement être sûrs que le Seigneur l'a dit. Et si on est sûr que le Seigneur l'a dit, c'est parce qu'il nous l'a donné. Il dit Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité donc des morts. Et tous les frères qui sont donc avec moi,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 Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, donc, l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, qui n'est pas comme si nous avons dit ce que nous avons annoncé, vous l'avez la Bible, qu'il soit donc maudit. Parce qu'anathème, ça veut dire maudit. Donc, si quelqu'un peut avoir cette autorité de pouvoir parler ainsi au peuple de Dieu, mais c'est parce qu'il a reçu cette autorité... Cette, vous savez, c'est, cette, cette, cette, cette, cette, cette, cette, cette, plutôt cette, oui, cette autorité, cette, cette puissance, cette garantie, cette assurance auprès de celui qui donne la vie et aussi la délivrance. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il a dit bien, non de la part des hommes ni par un homme. Et il explique encore très bien en parlant qu'il dit, mais, donc, il dit, la parole que je vous ai annoncée, je ne l'ai ni reçue, ni appris d'un homme. Et ça, c'est quelque chose que tout un chacun de nous doit réellement connaître et comprendre et savoir qu'effectivement que nous sommes arrivés à un temps, frères et sœurs, où il ne doit plus y avoir de camarades. Ce n'est plus nécessaire. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de camaraderie. Dans les choses de Dieu, maintenant, on doit être exigeant. Il faut, six. si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, assieds-toi avec nous, chantons ensemble, glorifions Dieu ensemble. Mais si tu as reçu, alors donne-nous ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Mon frère et ma soeur, il y a un temps où nous étions des enfants, on pouvait prendre n'importe quoi. Mais quand on grandit, alors à ce moment-là, les choses doivent être à la taille. Ah oui, de l'âge à laquelle nous nous trouvons. Parce que maintenant, on n'a pas besoin de... Vous savez, ce qu'on donne à un enfant, je ne sais pas si c'est la pâte, je ne sais pas la pâte, mais vous savez, la bouillie. Non? Mais avant, on avait besoin de la bouillie. Mais maintenant, tu donnes la bouillie à mon frère Jonas. Mais tu... tu il va te regarder et dire, « Madame, j'ai déjà dépassé, c'est pour... » Je ne sais pas quel est bébou sur le monde, hein? Mais moi, j'ai besoin de la semoule. Parce que pour, pour la semoule, il faut beaucoup de travail. Hein? Hein? Puis il faut bien le faire. Parce que si tu mets simplement de l'eau comme ça, ça va devenir la bouillie. Donc il faut mélanger, pour ajouter encore, tourner. Vous connaissez comment ça se fait, non Bah Alors là, quand il mange c'est moules, il sent que son ventre a reçu la chose dure, qui fait qu'il se sent bien, il est bien rassasié. Donc je pense qu'aussi dans les choses de Dieu, il on, on, on est, est, y a une chose que je ne peux pas comprendre, comment est-ce que les gens peuvent... Je pense probablement, peut-être que... Ils n'ont peut-être pas encore grandi spirituellement. On ne peut plus être dans, un, dans une période où on a besoin toujours du lait. Non, on a besoin de la nourriture solide. Ça veut dire que si, revenant à Frère Jonas, vous lui apportez effectivement la bouillie, mais en fait, il va vous dire quand même. Parce que la personne qui apporte la bouillie dit Ah, je vais rendre un service à Frère Jonas. Mais c'est la Frère Jonas qui dit Non, non, non, quand même, madame. Hein, non, madame, la bouillie, j'en ai mangé quand j'étais petit. Ah, J'ai pensé que c'était plaisir non, maintenant, ce n'est plus la bouillie. J'ai besoin de quelque chose qui entre à moi, qui fait effectivement que je me sente rassasié. Ce n'est pas possible. Il me faut quelque chose de vraiment solide pour moi. Je pense que vous comprenez spirituellement ce que ça veut dire. Donc, il faut qu'effectivement, que c'est le peuple qui doit être exigeant. Quand cet homme se tient là, c'est pour que le peuple soit sûr. Il dit, mais oui, mais il y a deux personnes qui vous troublent. Mais comment ça se fait que vous continuez à supporter ces gens-là que tu es là, tu acceptes. Ici, tu acceptes. Il y a un problème. Oui. Tu dois être sûr et certain. Frère, et soeur, Ce n'est plus le temps de pouvoir vagabonder à gauche et à droite. Non, c'est le temps de pouvoir être positionné. Frère, jusqu'à quand Je vais clocher des deux côtés. Il faut que je prenne une décision. Ah oui, oui, oui, oui. oui. <rire> c'est sais que le prophète Elie l'a dit, non Jusqu'à quand, clocherez-vous des côtés. Ça sonne là, on va ici. Ça sonne ici, tu vas là-bas. Mais jusqu'à quand mais il faut prendre une décision. Ah ben si c'est là-bas, c'est des dieux. Allez hey, vas-y. Si c'est la base, si, il faut choisir. Vraiment. Vous vous souvenez non oui. Alors on dit mais il est dieux qui répondra par le feu. Alors si Dieu a répondu par le feu. Oui. Et que tu as vu qu'effectivement que Dieu a répondu. Amen. Alors pourquoi continuer à clocher Vous savez, c'est là ce que Philippe a pu dire. Il a dit à, à, à, à Nathanaël qu'il a trouvé effectivement là-bas. Il dit Mais nous avons cherché. C'est vrai. Mm -hmm. Mais nous avons trouvé. Amen. Donc, si nous avons trouvé, oh. alors où veux-tu que nous allions encore C'est vrai. À moins que tu n'aies pas encore trouvé. Ça. Il dit Mais nous, nous avons trouvé. Il dit Mais vous avez trouvé quoi Il dit Mais, mais <rire> Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui de qui dont Le Moïse et les prophètes ont parlé. Amen. Vous connaissez, non il dit, mais petit de venir. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Toi-même viens et vois. Amen. Vous connaissez, non Parce que Philippe, lorsque le Seigneur a parlé que si nous venger ma chaîne, et boit mon sang. Vous vous souvenez, non Il n'a pas bougé. Parce qu'il a trouvé. Où voulez-vous qu'il aille encore Frères et sœurs, réveillez-vous. Il a trouvé. n'est pas non plus le temps, frère. Il a trouvé. Amen. Que ça soit dur, que ça frappe, que ça bouge. Il dit, mais où veux-tu que j'aille Je vais trouver autre chose. Où c'est c'est pour ça que Pierre lui a dit Où irions-nous On connaît les pharisiens, les saints du Seigneur. On sait ce qu'on a bu d'eux. Mais quand tu es venu, Seigneur, oh, ta parole a touché mon âme. Moi, j'ai trouvé. Où veux-tu que j'aille Que ce soit dur ou quoi que ce soit. Je glorifie Dieu d'avoir ouvert mes yeux. Alléluia, mes oreilles. Mon cœur, pourquoi Oh oui. Ça, ça doit être toi, mon frère. Toi aussi, ma soeur. Parce que pourquoi toujours être incertain Tantôt est-ce que c'est vrai? Tantôt est -ce... Non, ma soeur, tu dois être certain. Quand ce n'est pas vrai, abandonne. Ah oui, ma soeur à moi. Oui, mon frère. Le salut ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Amen. Donc il faut être sûr et certain. De ce, de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Par la parole, parce que, non, nous l'avons lu effectivement ici, il dit, mais, il dit je m'étonne vraiment que vous vous détourniez parce que, non, vous ne deviez pas être comme cela. Parce que ce, que, ce que je vous ai annoncé, comme il a dit effectivement, la parole que je vous ai annoncée, ne vient pas d'un homme. Que Dieu te bénisse, ma bénédiction. Et je n'ai pas appris d'un homme, il dit bien clairement, ce n'est pas révélation, mais la révélation, de la révélation de Jésus-Christ, j'ai appris toutes ces choses, tout. je vous ai fait comprendre effectivement ainsi, et puis quand il va dans la révélation, il dit vous pouvez représenter la grâce que j'ai eu d'avoir une telle révélation de la parole de Dieu, pour que vous puissiez comprendre que ça ne vient pas d'un homme, en fait que votre foi ne soit pas fondé sur moi. Et puis, il insiste très bien, comme vous pouvez le voir, nous l'avons souvent répété, mais c'est important encore que nous comprenions cela. Il dit, mais l'évangile que je vous ai annoncé, celui-là que je vous ai annoncé, par lequel vous avez vraiment persévéré, et par lequel vous êtes sauvé, pour autant que vous puissiez le retenir, comme je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru vraiment en vain. Parce que c'est dans cet évangile-là que vous avez reçu effectivement que les anges du Seigneur et Dieu lui-même plongent le regard pour voir effectivement. Parce que si c'était à moi, Dieu ne s'en occuperait pas, parce qu'il a dit qu il veille sur sa parole. Mais comme c'est à lui, je ne suis qu'un vase seulement. Comme c'est à lui, alors soyez aussi sages que comme c'est à lui, il veille et si toi tu Reçois cet évangile, sur et certain que les yeux du Seigneur sont sur toi. C'est pour ça qu'on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc pour que la crainte du Seigneur vienne dans ton âme, effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu d'Adam. Vous qui craignez mon nom. Sûre et certain comment avons-nous su maintenant que, réellement, que ce nom est tellement si saint Mais c'est par la prédication de la parole de Dieu. C'est écrit, hein, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais comment peux-tu invoquer un Dieu que ne n'as pas entendu parler? Alléluia. Amen. Comment attendront-ils? S'il si n'y a personne qui... Oui. C'est vrai, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas Envoyer. Vous voyez que toutes choses tiennent effectivement pour ton salut à toi. Enfin, fait que les Seigneurs, ce qu'il veut, mon frère et ma soeur, ce qu'ils te rendent en fait. Regardez, la Bible dit une chose merveilleuse qui nous montre que Dieu veille sur ce qu'il dit. Dans le livre, je pense, c'est des Colossiens, je pense, ou Ephésiens. Nous ou... allons voir effectivement. Nous allons voir effectivement d'abord dans Colossiens, je pense que c'est cela, ou Ephésiens. Mais regardons dans cela aussi, je suppose que c'est cela. c'est cela que. Je sais plus, je pense que, oui, voilà, c'est Colossiens au chapitre 1, et je pense, le verset 20, il nous dit une chose, il dit, <coughs> juste là, il dit, euh, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, Colossiens, verset 1, verset 20, vous dites, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, vous vous souvenez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 Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, dont moi Paul j'ai été fait, vous voyez en fait. Parce que cela, Dieu, Dieu, il a pourvu un moyen par lequel il va y parvenir. C'est pour ça que le diable cherchera par tous les moyens de corrompre, effectivement, pour que toi tu ne puisses pas atteindre. Ce... Parce que quand Dieu l'a dit, il a dit, il a dit, mais c'est pas, mais c'est dit c'est l'évangile que je vous ai annoncé. Parce qu'il dit, mais je, je m'étonne de ce que vous vous détournez, si promptement de celui qui vous a appelé. Pour passer à un autre évangile qui a été altéré, souillé, effectivement. Oui, ça paraît tellement si bien. Oui, c'est vrai cela. Or, oh, l'importance de l'évangile, c'est qu'elle <rire> a la puissance de pouvoir transformer. Amen. Vous vous souvenez, frères et sœurs. Nous l'avons dit ici, ça choquait les gens. Quand on a parlé effectivement que la parole de Dieu ne change pas. Vous vous souvenez Amen. Ah, oui, son objectif il était de ramener toi et moi dans la position dans laquelle toi et moi nous étions. C'est pour ça que nous entendons effectivement que la Bible nous fait comprendre quand nous lisons effectivement que tout le monde ne peut pas expérimenter la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. Il n'y a que ceux-là qui étaient en Christ. C'est-à-dire que ce ne sont que des élus, mon frère, quand vous regardez très bien les scènes d'écriture, s'il vous plaît, prêtez toujours attention pour que vous compreniez. afin que vous sachiez effectivement ce, ce que vous êtes. C'est vrai, vous l'avez toujours entendu, mais parfois, à faute d'entendre, vous n'arrivez pas à pouvoir bien saisir. Pour que vous puissiez savoir qui vous êtes et ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez Amen. ces Ce monde dans lequel nous sommes, pour... pourquoi est-ce que Dieu a créé ce monde pour que vous puissiez être un peu éclairé, la question est celle-ci. Pourquoi est-ce que Dieu avait créé les jardins d'Éden Pourquoi Dieu avait créé les jardins d'Éden Dieu a créé les jardins d'Éden parce qu'il voulait mettre qui là-dedans Tous ceux qui étaient dans ce jardin-là, il voulait mettre qui il voulait mettre Adam. Adam était qui Adam était un fils de Dieu. Il n'avait pas crié pour Caïn. Est-ce que vous comprenez Donc, le jardin d'Éden n'avait pas été créé pour la postérité des serpents. Est-ce que vous comprenez Parce que d'ailleurs, la postérité des serpents est venue en dehors du jardin. Les jardins d'Éden étaient pour le fils de Dieu, la postérité. Mais oui, bien sûr, monsieur. Vous n'avez jamais pensé, frères et sœurs, je veux que vous puissiez voir clairement. Lorsque l'évangile a quitté, effectivement, la terre d'Israël, vous vous souvenez Parce qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous vous souvenez Qu'est-ce qui s'est passé On a commencé à prêcher l'évangile aux païens. Dans l'acte 15, qu'est-ce que Jacques a pu dire vous vous souvenez Simon a raconté comment Dieu... Vous vous souvenez On lit en acte, acte 15, regardez très bien. C'est important que nous comprenions chose, on veut que nous sachions effectivement pourquoi est-ce que le Seigneur met l'accent sur nous en rapport à ces choses. Écoutez bien, acte 15, regardez très bien. <coughs> Je pense que c'est cela, oui. Acte 15, verset 13, il dit « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Homme frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Est-ce que vous avez remarqué Est-ce que vous avez fait attention Amen. Je relis encore. Il dit ici, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. Vous choisissez du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Amen. Point. N'est-ce pas? Et maintenant, le verset suivant est dit Et avec cela, s'accorde la parole du prophète, selon qu'il est écrit Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Amen. Amen. Donc, vous pouvez comprendre, comme vous le voyez, qu'effectivement, que l'évangile est venu vers les nations, pas pour les nations. Est-ce que vous comprenez Non, non, non. L'évangile n'est jamais venu vers les nations pour les nations. L'évangile est venu vers les nations pour un peuple déterminé. Donc, si ça quittait Israël, ce n'était pas pour tout le monde. Non, c'était pour un peuple bien. D'ailleurs, la raison c'est que quand Dieu termine avec ce peuple-là, tout est terminé aussi par les nations. Si c'était que les nations étaient aussi comprises, tout, tout le monde était comme cela, effectivement, mais c'est tellement Dieu allait continuer avec eux. C'est sûr et certain. Mais si, c'était pour... Parce qu'il vient pour une chose. frère et sœurs, quand il, quand il trouve la chose pour laquelle il est venu, mais il termine, il est rentre, c'est fini. Donc les restants, ça l'intéresse pas. Donc il vient uniquement pour un peuple. Et la Bible dit, c'est un peuple qui porte son nom évidemment, comme nous l'avons eu à pouvoir entendre, effectivement aussi, évidemment, quand la lumière est claire, mm -hmm. la plupart de tout le monde profite. Oui, mm -hmm. vrai. Alléluia. Vrai. Amen, Amen. Mais la lumière est venue pour un but. Amen. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que quand nous lisons les saintes écritures, nous l'avons aussi entendu la fois passée, il faut que vos oreilles s'ouvrent, effectivement. Toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Non pas que ça de plusieurs, mais à sa postérité, comme c'est dit, d'une seule seule, c'est-à-dire bien à Christ lui-même. Et la Bible dit que nous, nous, nous, sommes, nous tous qui avons revêtu Christ, nous lisons dans Galate, non Regardez bien. Voyez-vous pourquoi mon frère et ma soeur, vous me regardez, parfois vous ne réalisez pas, mais pourquoi est-ce que nous disons que la Bible est notre absolu Pourquoi on dit qu'effectivement que ceci est pour nous, en fait Pour quelles raisons Pour quelle raison, frère regardez bon, disons d'abord dans Galate, effectivement. Regardez. Là, on est dans Galate, effectivement. Galate, je pense, au chapitre 3, ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà, Galate 3. Mm -hmm. Alors, il nous dit ceci, je pense que c'est cela, oui. Galate au chapitre 3, je pense que voilà, verset, verset, verset, voilà, verset verset de ces 12, verset 13, je pense. Il est ici, euh... Christ, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant donc devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis, frère, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Et personne n'y ajoute. C'est comme ça avec vous, non? C'est la même chose, non le verset, le verset 16 il dit, or oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et il n'est pas dit et aux postérités comme s'il si s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, donc, c'est-à-dire à Christ. Et maintenant, nous continuons effectivement, il dit, verset suivant, ici il dit, nous voulons dire à partir du verset, verset, verset, verset, verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été donc baptisés en Christ, vous avez revêtu donc Christ. Il n'y a plus ni juif,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 Romains, au chapitre 8, que nous puissions comprendre, frère, l'objectif de l'évangile sur la terre. C'est bien, Romains, chapitre 8, verset 9, il dit, Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Merci. Alors, nous comprenons que avoir l'esprit de Christ, c'est-à-dire avoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez mais c'est ça, mon frère et ma soeur. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu lui appartiens pas. Amen. Mais si tu as l'Esprit de Christ, donc tu lui. Merci. Donc, si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu es où dans le corps Si tu es le corps, tu es qui L'épouse de Christ. Amen. Donc, effectivement, mon frère et ma soeur, oui, réveillez-vous, s'il vous plaît. Donc, mon frère et ma soeur, comme on dit que... Donc, nous relisons encore bah, dans l'acte, effectivement, dans, dans, dans Galates, pardon donc comprendre cela, Galate chapitre 3, regardez bien. Nous lisons verset, verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu donc Christ. N'est-ce pas vrai? Il n'y a plus donc ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un, un, un, un, un en Jésus-Christ. Donc on est un. C'est pour ça qu'il avait prié. Dans Jean chapitre 17. Qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Frère, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que la parole de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Il dit, mais qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. C'est pour ça que quand tu es là, en train de pouvoir regarder à gauche et à droite, il y a un souci. Tu ne te sens pas concerné, il y a un souci. Tu peux dire, j'aime Jésus, c'est vrai, mais il y a des limites dans lesquelles tu ne peux pas franchir. Parce qu'il y en a un qui, celui qui doit être un, avec... il a dit bien, qu'il soit un comme toi et moi, nous, il n'a même pas dit, mais, comme, comme peut-être un tout petit peu comme nous, il dit mais, comme toi et moi, nous sommes un. Mais ça veut dire beaucoup. C'est n'est pas moi qui dis, il a dit ça, mais, il dit, mais qu'il soit un. Donc quand il dit qu'il soit un, il veut qu'on soit un. Mais, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul esprit, qu'un seul baptême. Est-ce que vous comprenez Frère, réveillez-vous s'il vous plaît. Vous devez comprendre que nous ne sommes pas en train de jouer à l'église ou à faire semblant pour se dire effectivement que nous sommes des chrétiens. Non Tu ne dois pas te plaire dans ta condition. Frère et soeur, tu dois être violent. Tu dois être exigeant. Je ne veux pas écouter des, des histoires qui ne m'amèneront à rien. Non Je veux quelque chose qui m'approche de Dieu. Parce qu'on sait que dans ces temps, le Seigneur a dit, il serait tellement si près. Tu aimes trop des camarades, c'est bien. Parce que c'est mon ami. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon ami Le jour où je m'en irai, il ne sera jamais là. Moi, je vais entendre, même si ça me sépare des gens. gloire à Dieu. Mais je dois recevoir ce que Dieu donne. Il est venu mourir à la croix de Golgotha pour que toi, mon récession, l'évangile, frère. Je ne vais pas me frères et ça. Il n'y a pas à pouvoir jouer que c'est mon cousin. Non Dieu s'est fait de chier. Pour que moi, tout à accès à l'évangile. Et que je ne puisse me mais à cause de mon cousin. Non, monsieur. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de cousin. Non Ici, il s'agit de Dieu. La foi en Dieu, messieurs. L'exigence pour l'évangile, mon frère, ce que oui, c'est vrai, parce que nous le chantons si bien ici en disant, si tu viens, donne-moi la main. Ce n'est pas seulement chanter, frère. Si tu ne viens pas, alors ne me retiens pas. Moi je dois, moi je dois, mon, mon objectif, c'est, j'ai cru alors, cette parole de Dieu pour partir. Non, je ne vais pas, je suis comme un Qu'est-ce que je vais chercher à faire ici Je vais faire quoi, monsieur Non, je sais qu'il y a un adversaire. Qui ne voudra pas que moi je puisse partir Mais je sais qu'il y a un Dieu qui veut que je puisse partir. Le choix est vraiment clair. On ne vient pas ici pour avoir des camarades Non. Je viens ici parce que je vais grandir dans les choses de Dieu. Sœur, je ne te plais pas, ce n'est pas un problème. Frère, je ne te plais pas, ce n'est pas un problème. Mon problème, ce que je puisse plaire à Dieu, et que dans mon cœur, il n'y a rien contre toi. Amen. Si toi, tu veux être comme ça indifférent, c'est pas mon problème. Amen. Moi, quand je viens ici, je ne vais pas être indifférent. Danser, je danse. Amen. Sauter, oui frère. Sauter, je saute. Amen. Je ne regarde à personne. Frère et soeur, le salut est personnel. Amen. Oh, il saute Oh, il saute Non, c'est ton problème Si tu ne veux pas sauter, assieds-toi Moi Je saute, je danse je, Frère, je glorifie Dieu Oh J'étais assis là J'ai dit, dit, Seigneur, s'il y a une assemblée Où je voudrais être et bien, <rire> Oh frère et sœurs, nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons savoir ce que nous cherchons. Vous savez, il a découragé Philippe. Il dit, je vais décourager en disant qu'il n'y a rien dit avant. moi. Moi, je te que j'ai trouvé tu doute. Pas de problème. Si tu veux, viens et vois toi-même. Oh, Alléluia. Oh frère, un jour viendra, nous nous envolerons, frère. Oh oui, monsieur, oui, madame, nous rentrerons chez nous. Oui, c'est ce pourquoi nous nous préparons frère. Alléluia. Non, il y a un bonheur extraordinaire qui nous attend là-bas. J'accepterai nos propres, être insulté, être méprisé, être rejeté, mais j'essaie une chose, c'est la gloire qui nous attend. Pour ça, l'apôtre Paul pouvait dire :« Si je plaisais encore aux hommes, oh, je ne pourrais pas être serviteur de Christ. Amen, amen. Parce que ce que moi je cherche, c'est de plaire à Dieu lui-même. Donc, l'Évangile dont il nous fait part, effectivement, c'est parce que c'est par cet Évangile que le Seigneur a prêché lui-même, que Dieu confirmait effectivement, que Dieu agissait effectivement, parce que la Parole de Dieu. Et c'est cette parole, effectivement, c'est pour ça que Dieu a donné des ministères. Amen. Il doit nous amener. Il faut que ça vienne du trône. Amen, amen. Ça ne doit pas être une répétition de quelque chose. Parce que ça, ça ne vous amènera pas davantage à Dieu. Mm. Il n'y a pas de ministère de perroquet, comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire, mais ça doit être une parole qui doit nous amener à Christ. Parce que vous, vous n'êtes pas une répétition, vous êtes effectivement des... Vous savez, des fils de Dieu vivants. Parce que, regardez très bien, même, quand vous chantez, si simplement pour répéter, regardez ce que ça va sonner, effectivement. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez Amen. Quand tu chantes, c'est quelque chose que tu vis. En fait. Tu sens que mon Dieu, j'exprime dans mon cœur. C'est comme ça qu'est l'évangile. Pas une répétition. Non, imaginez maintenant. Que a, oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Et il fera. Où est-ce que nous serons Mais quand tu entends chanter. Dieu va faire encore. Mais frère, on sent que nous sommes convaincus qu'il le fait et qu'il va le faire et qu'il fera encore. Oui, frère. L'évangile n'est pas de répétition. C'est une vie, monsieur. La parole de vie. Voilà pourquoi vous vivez. Parce que la semence elle est vivante, monsieur. Oui, madame. Nous devons comprendre, effectivement, pourquoi. Qui est-ce que nous sommes, frère? C'est pourquoi que la parole de Dieu nous fait comprendre que si, je crois, si les dominations. vous connaissez, mais je pense, c'est dans les, les, les Galatou ou Colossiens, effectivement, où, où cet homme de Dieu nous montre ça pour que vous puissiez savoir où vous allez, qui vous êtes, effectivement. Que Dieu nous aide. C'est important, mon frère. Parce que toutes ces choses-là, il est bien, je pense, donc, Lucien, hein, il est dans Colossiens. Je pense que c'est là, mais dit Que Dieu nous aide. est nous, nous devons réaliser ce, ce que Dieu attend effectivement de nous, afin que nous sachions réellement ce qu'il en est. Parce que si maintenant, je pense que c'est cela oui. vous bien, bien, si maintenant nous ne réalisons pas ce que Dieu fait de nous, et ce qu'il a fait de nous, et ce qu'il continue à pouvoir faire effectivement, alors à ce moment-là, je pense que c'est cela, oui. Alors à ce moment-là, nous ne saurons pas tellement très bien comment avancer avec le Seigneur. Parce que vous connaissez l'Écriture que je cherche effectivement, c'est que les dominations et dénominations connaissent effectivement par l'Église. Je pense que c'est l'Éphésien, il que me si semble oui. Bah par autre chose, effectivement, c'est qu'est-ce qu'est -ce qu la puissance du Dieu? pardon mais Je pense que... Ah oui Ah, il y a Il y a, a... Ah. Je c'est mais je suppose bien... Ah. Ah, ici, je... Oui, vous connaissez l'écriture, mais je voudrais quand même lire, effectivement, ici. Vous savez ce qui va se passer Je l'ai sous les yeux en ce moment. J'ai dit, mais Seigneur, c'était là. Quand on va me dire c'est ce se trouve là Je dis, mais je l'avais ici. Effectivement, c'est souvent ici. Oui, c'est souvent comme ça. Mais, euh, c'est comme c'est la bouche. c'est la autre chose. Je pas dans le ou quelque chose comme ça. On voilà, est dans le Voilà, c'est ça. Je l'avais sous les yeux. Je, je le disais d'ailleurs, je l'avais sous les yeux. Et puis évidemment aussi, c'est même... Alors c'est dans euh, Ephésiens chapitre 3. Et voilà, ça. Okay. Ephésiens mm. chapitre 3. Mm -hmm. Il dit ici, c'est dit, Ces mystère, ce que les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Vous vous souvenez C'est la même chose que vous, hein. C'est l'Évangile dont j'ai été fait ministre. « Selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » C'est comme ça, non ?« À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. » C'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ce n'est pas par un autre moyen, effectivement, l'Église c'est bien vous. Amen. Oui, L'Église, c'est bien vous. Donc c'est par vous, effectivement, que très bien. C'est pourquoi, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, l'Église a quelque chose de tellement si important. Oui, dans l'histoire de dans l'histoire, effectivement, de la Bible, effectivement, même de la nation, des de, de, de, de, de nations tout entières, effectivement, il y a quelque chose de tellement si important. C'est ce que Dieu cherche à pouvoir faire. Et comme l'Église ne fait ça effectivement, il est fait. Regardez très bien, frères et sœurs, Comme l'Écriture nous le montre en disant que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. En fait, Dieu clôturer l'histoire avec l'humanité, messieurs. C'est sûr et certain. Oui, mais alors, de quelle manière il veut prouver effectivement que le monde puisse savoir réellement qu'il est le cré... Même Des gens qui ne sont pas de croyants ainsi de suite, effectivement, parce que c'est absolument important que vous puissiez savoir par quel moyen et de quelle manière Dieu veut faire les choses parce que nous l'avons lu tout à l'heure, effectivement, dans les scènes Écritures, quand on, on regardait en disant Le Seigneur a hein, tourné les regards vers les nations pour je diviser un peuple qui porte son nom. Vous vous souvenez Je vous ai dit que si l'évangile est venu, ce n'est pas pour tout le monde. Par le bien de l'évangile, la lumière, effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. N'est-ce pas vrai Et vous pouvez me dire, mes mais frères, mais alors, ceux qui sont ainsi. Vous vous souvenez dans Matthieu, chapitre 7. Vous vous souvenez Le Seigneur a dit, plusieurs viendront à ce jour-là. Ils me diront. Vous me suivez C'était qu'il a dit, hein. Seigneur, Seigneur. Ils sont quand même, même connu des Seigneurs. N'avons-nous hein? pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait des miracles puissants par ton nom Qu'est-ce qu'il va leur dire S'ils parlent de chasser des démons, ceux qui connaissent l'évangile, enfin ils ont entendu. C'est quand même vrai, non ce n'est pas de pouvoir avoir prophétisé. Mmh. C'est qu'ils ont quand même avoir à part à quelque chose. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a dit Je vous embrasse. Non. Mmh. On n'invente pas des choses, frère. C'est pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce que Dieu fait. Amen. Il ne cherche pas des de saletés, Seigneur. Oh. Il n'est pas venu pour ramasser n'importe quoi. Oh. Non. Il, il a bien dit depuis les débuts clairement, les hommes ne comprennent pas. Oui. Il dit, moi, je suis venu pour chercher mes brebis. Oui. Ah ah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça dit. On a donné des dessins ici. Mais je ne peux pas dire ici que. Je ne pas dans mon Parce que je devais voir mon mouchoir tantôt. Il dit, mais je ne peux pas dire que je suis venu chercher mon mouchoir. Hein? Si je n'avais pas d'abord ce mouchoir à ma poche, parce que je l'ai cherché. Donc d'abord, il est toujours, il a toujours été avec moi. Et puis pendant que je parle, effectivement, il est tombé, je l'ai dit. Ah, mais je cherche, je cherche Je cherche mon mouchoir. Parce que je l'avais d'abord avec moi. Je ne vais pas chercher les mouchoirs de frère Jonas. Non. Les miens. Que j'avais toujours avec moi partout où j'allais. Oui, messieurs, mes brebis à moi, que j'avais toujours. C'est pour ça que mais quand je vais les appeler, les autres ne vont rien faire. Mais eux, ils vont entendre ma voix. Ce n'est pas un jeu frère. Pour comme si ça chante de musique avec vous. Non, c'est la vérité. Il n'est pas venu pour tout le monde, messieurs. Non, monsieur. C'est la vérité ma soeur. C'est vrai qu'on dit c'est vrai. C'est 100% vrai. C'est pour ça, réveille-toi, tu es toujours là. Oh oui, alléluia. Mais non, il faut comprendre les choses. Il vient chercher, il sait très bien que celui-là, il pourra entendre, il ne va pas croire. Même si aussi est mort ici, il va regarder, oh, est-ce vraiment Dieu encore Est-ce lui Ah, c'était peut-être pas le mort. Non, c'est comme ça qu'il est. Mais quand il est de Dieu, c'est tous les jours avec Dieu. Il connaît que son Seigneur agit encore aujourd'hui. C'est sûr et certain. Parce que la foi est un don qui vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit Ma foi vient de ce qu'on entend. La parole de Christ. C'est certain. Et pour ça nous devons réaliser effectivement la grâce, la grandeur de la grâce que Dieu nous a accordée. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire frère, ça ne sert à rien de venir ici jouer la comédie, de pouvoir être saint. Ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Si vous sentez le goût du catholicisme, allez chez les catholiques. Oui, parce que c'est vrai, on ne fait pas ça comme ça, pour qu'on ne voit pas un petit peu l'hostie On en donne un exemple, mais ici vous n'aurez jamais de l'hostie ici. C'est pas possible ici. Les hosties, c'est catholique. Ici, c'est la Sainte-Seine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour bon, ça que oh, quand nous étions dans nos églises là-bas, chez nous là-bas, parce que je parle la l'Afrique, au Japon, ou je ne sais pas moi, en Chine, à, à Pyongyang. Hein, nos réunions étaient comme ça, on voyait le prédicateur. J'ai un peu mon passé, un que j'avais à côté, j'ai dit Seigneur Jésus, pitié de nous. Alors, non, non, le prédicateur, on faisait comme ça, on faisait comme ça. Alors, si tu veux aller Pyongyang, va Pyongyang. Mais ici, c'est pas Pyongyang. Non, ici, nous implorons la grâce de Dieu pour nous conformer et à demeurer comme les apôtres, les prophètes ont prêché. C'est là que nous désirons. Et nous demeurons conformément aux Saintes Écritures par la révélation de la parole de Dieu supplier en personne Amen. Oh. on te supplie pas par amour nous t'aimons mais si tu n'aimes pas notre jésus de la bible et d'ailleurs la bible dit que celui qui n'aime pas mon jésus de la bible ici et la bible l'a dit non c'est lui qui n'aime pas non? mon jésus de la bible et qu'il soit maudit c'est pas moi qui dis, la bible l'a dit si la bible l'a dit je le crois vous ne croyez pas Dieu te bénisse. Frère, tu n'aimes pas mon Jésus. Je vais aller avec toi où Même s'il faut que le mariage casse. Ah oui, frère. Ah. Sous ce point-là. Oh, oh, oh. Tu n'aimes pas celui que j'aime. Je n'ai pas dit aller casser le mariage. Non. Mais tu n'aimes pas celui que j'aime. Et Comment veux-tu qu'on avance ensemble Il y a un souci. Oh, ils vont dire au frère Léonard. Non, non, non, non, non. On doit bien comprendre. J'aime mon Jésus. Tu l'aimes. Je veux qu'on le partage. C'est pour ça que hein, J'ai pris que Dieu nous accorde la grâce N'allez pas vous unir avec hein. C'est vrai hein. Sinon ce sont des soucis S'il ne croit pas le même Jésus que vous avez Il vous présente un autre Jésus Il s'est accroché Mais c'est pour ça Ce n'est pas possible qu'il est étonné Je ne sais pas Je ne vais pas faire un dessin mais... Ah vous comprenez bien parce que c'est vrai, c'est un frère, c'est un frère dans le message, ça veut me dire quoi frère dans le message Oh, il m'a vu, il a dit qu'il croit aussi au prophète. Oh, oui, nous tous nous croyons. Mais ça dépend de quelle manière vous croyez au prophète. Oh, c'est aussi un frère comme nous, comme nous. Parce qu'il y a bien une petite question. Parce que s'il est comme nous, pourquoi il n'est pas avec nous Oh mais je suis votre pasteur, hein? J'écoute bien, j'écoute. J'aime les prédications, mais pourquoi tu fais jamais les pas? Amen, amen. Tu t'apprécies quand je te vois à la chorale, parce que quand je te vois à la chorale, mon cœur il fait boum boum boum boum. Et puis ça, ce que je crois comme vous, comme... Mais il dit, votre pasteur, je le crois aussi. Hein? Quand, quand vous prêchez, prie... je suis content. Il dit mais pourquoi tu ne fais pas? Non mais je dis, je dis fais les pas alors. Et ça commence, le souffle commence à changer. Alors. Vous, vous savez, en fait, vous savez en qui vous avez cru. Amen. Lui il peut vous donner le meilleur. Ce que, ce que nous désirons, c'est avoir la même foi. Si toi, tu as un Jésus selon ton imagination, ta façon de voir, moi j'ai le Jésus de la Bible, selon comme les apôtres nous l'ont ont présenté. Je veux demeurer avec lui. Et si tu veux qu'on vive ensemble, soyez exigeant. Hey, ne soyez pas comme si, ah si j'ai raté celui-ci, c'est fini. Mama. Non, toi, une fille de Dieu, Dieu travaille, il t'embellit dans avec... tout ce qui bien sûr. Ne va pas, oh, elle n'est pas jolie. Non, t'inquiète pas, Dieu embellit ta beauté, tout ça, il va s'en occuper. J'ai toujours eu à pouvoir dire, Et vous connaissez, vous le connaissez, non Qui ça dont je parle ah. Vous connaissez, non Il avait perdu presque toutes les dents. Et vous connaissez l'autre là, là Vous connaissez Il s'appelle comment Voilà. Si quelqu'un te dit, oh, il dit, souviens-toi d'Abimelech et de ça. Tu lui dis simplement ça, tu veux dire le chemin. C'est sûr. Abimelech ne plus dormir la nuit. Il a dit tout. Mais une femme de 70 ans, je ne sais pas combien. Abimelech n'avait plus dormir, sa tête tournoyait, Il faisait des cauchemars. Pour une dame qui, quand elle est 80, pourquoi Parce que Dieu l'avait. Si Dieu l'a fait une fois, il le fera encore. Amen. Vous direz, est-ce que c'est vrai? Mais Elisabeth, Elisabeth! Pour avoir un bébé, il fallait rajeunir. C'est dans la Bible, messieurs. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Lève-nous. Notre Père céleste, c'est notre Dieu. Tu es vraiment parfait, et tu es vraiment bon, tu es le consolateur, le divin modèle béni. Nous sommes heureux de pouvoir t'avoir parce que, oh Dieu, en dehors de toi, tout est ténébreux, mon sauveur. Tu es la vie, tu es la joie, tu es la consolation, tu es la force, tu es le soutien, tu es le secours, tu es le modèle parfait, mon béni, mes pâtes. Oh, nous avons tout pleinement en toi, Père. Oh, en dehors de toi, il n'y a que tristesse, mon bénévole, pas Père Notre bonheur est en toi, mon bénévole, Père Saint. Oh, c'est pour c'est celui qui t'a trouvé à trouver le bonheur, mon béni mais Seigneur. Bénis, mes jeunes soeurs. Bénis aussi mes frères et sœurs. Bénis encore ton peuple. Bénis tes enfants, mon béni, mais Père Nous sommes heureux parce que tu es vraiment la solution à, à tous nos problèmes, nos soucis, nos tracas. Oh, Dieu, avec toi, nous n'avons pas de problème, Père. Quand les problèmes viennent, nous avons la solution, mon béni Père Père Nous sommes dans la joie de ta voix, mon Père saint. personne. Nous ne sommes pas comme les bons. Oh nous sommes un peuple de Dieu mis à part pour te servir Père Père, travaille en nous encore davantage, mon roi. Souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de mon frère, mon bénémoine, Père oh Dieu. Agis à côté de nos mon mon bénémoine, Père Dieu. Qu'il soient donc béni, Père. Qu'il soit donc fortifié, mon roi. Oh Dieu, qu'ils soient aussi guéri, mon bénémoine, Père Dieu. Guéris les malades, mon bénémoine, Seigneur, oh Dieu. Fortifie encore les âmes qui sont affaiblies, mon bénémoine, Père Dieu. Elles sont à toi aussi, mon bénémoine, Seigneur. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté, mon bénémoine, Père Merci de conduire encore nos pas, mon pas nous éclairer au oh bénémoine Seigneur notre Dieu, au relève tes enfants, de oh Pas mais, soeur, guérir un soutien, fortifier, console, mon roi. Nous nous résistons, bénémoines, que toi tu es paix. Louange et toi. Sois béni encore aujourd'hui, mon sauveur. Sois exalté encore pour tout. Merci. Pour tes grandes compassions, mon sauveur. Merci. Pour ton amour, mon sauveur. Merci pour mes frères et soeurs, mon soeur. Bénis-le ceux qui sont là-bas au Canada, à Père Tibissant, que tu les fortifies, souviens-toi de ma soeur Rebecca Bogui. Souviens-toi aussi de la famille de mon frère. Oh Dieu tout puissant, ma soeur, car on le tu marié, puissant Mon frère, Koulibaly, toute la famille, Patou-Puissant, mon bénévole, mon frère, frère. Damouda, Seigneur. Chacun de tous les siens qui sont là-bas au Canada. Oh Dieu, ceux qui sont à l'écoute encore, mon bénémoine, puissant les différents contrées du pays, Père Saint. Oh, que tu puisses encore le bénir et visiter, mon bénémoine Seigneur. Souviens-toi de chacun de vous, mon béni Père Saint. Ceux qui sont en Irlande, partout, dans tout le pays où se trouvent encore aujourd'hui, ta sémence en toi, Père. Seul que toi, tu attires encore aujourd'hui, mon béné. Pas tu Patrice puissant nous prions aussi pour nos frères et sœurs dispersés de par le monde qui s'accrochent à toi Oh qui ont pris pour son pour ta parole à toi mon béni Père Tébissant Qui s'y accroche et qui a aussi réclamé aussi si, Ta parole ce temps nous vivons Père Qui sont aussi bénis éclairé et soutenus Père Tébissant Merci pour ton amour et Merci encore pour ta bonté Merci encore pour tes compassions mon sauveur Nous t'aimons et nous t'es Béni sois-tu encore ce soir Pour la gloire et au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, nous t'aimons Seigneur, tiens-nous encore par ta main, nous voulons continuer encore la marche Père. Garde nos enfants, nos petits-enfants aussi et nos frères et sœurs partout ils sont, pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons juste prier pour notre sœur Véronique d'Espagne, que le Seigneur notre Dieu la bénisse et la fortifie et la console aussi. Parce qu'il vient de pouvoir perdre son papa. Ce n'est pas un moment facile, c'est un moment difficile. Mais nous voulons implorer la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse vraiment la fortifier. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce, de miséricorde. Oh, te dire combien tu es bon dans ta façon de pouvoir faire les choses. Quand aussi le cœur est attristé, tu es pour nous un consolateur merveilleux, Seigneur. La consolation que toi tu donnes, mon béni, Père -il oh elle console parfaitement quelqu'un, Seigneur. Merci pour ta servante, notre béni, Sœur Véronique, Père au Dieu d'Espagne. Qu'elle soit vraiment consolée, béni aussi, mon béni, Père Saint au Dieu. Tu as donné, tu as repris, que ton nom soit exalté pour tout ce que toi tu es, Seigneur. Jésus. Combien nous sommes heureux de pouvoir t'avoir, Père Tibisson, dans les bons comme les mauvais moments. Tu es le Dieu qui console nos cœurs, qui réjouit encore nos âmes, mon béni, Père Saint. Que tu puisses encore la fortifier en vain, qu'elle ne puisse pas être dans la tristesse et désespéré, voulons avoir confiance en toi, parce que tu sais ce qui est bien pour elle. Et ce que tu as fait, nous croyons que c'est pour, pour elle, mon bénéfice. Tu as eu à pouvoir entendre aussi nos prières. Nous t'avons adressé, mais la a pu à toi de voir prendre le papa. C'était le temps. Souviens-toi de ma soeur, Père la famille. Tu es le consolateur. à toi la gloire. à toi l'honneur. à toi la puissance. Et la victoire. Sois donc béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. En toi, Seigneur, les promesseurs, et l'un des temps sans. sans pour nous. Viens, mon corps. Détresse, le qu'au puissant Amen. voyage notre chez mais Parce que tu as fait former des projets de bonheur pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour les promesses que tu nous as faites, mon sauveur. Ce sont des promesses dont les temps sont fixés. Oh, elles ne mentiront point, Seigneur. Elles s'accompliront certainement, Seigneur. Parce que tu en as fait la promesse, mon sauveur. Oh, tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour te répandre de tes promesses. Seigneur, ce que tu promets, tu réalises mon sauveur. Ce que tu as promis dans la vie de mon frère, tu le réaliseras Seigneur. Ce que tu as promis dans la vie de ma soeur, tu l'accompliras Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun magicien, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun ange qui peut changer les promesses que tu nous as faites, mon Sauveur. Tu es notre Père, tu veilles sur nous, éternel, tu accomplis tes promesses, mon Sauveur. Accorde-nous la grâce, mon Dieu, de pouvoir rester inébranlable de la foi que tu nous as donnée, Seigneur. Sois loué, notre Père, sois exalté pour l'éternité. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Donne-nous cette foi, cette foi, Seigneur mon Dieu, qui s'accroche à ta parole. Nous voulons demeurer fermes dans la foi, mon sauveur, afin de pouvoir accéder à tout ce que tu nous as promis, mon sauveur. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur. Satan a échoué. Merci parce que tu es celui qui tient notre foi. Seigneur, augmente là en nous, Seigneur mon Dieu, que nous puissions croire en ce que tu promets. Car, Seigneur, ce que tu promets, tu réalises réellement. Ce Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu veilles sur nous éternel. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter, notre Dieu. Que ton nom soit exalté, mon Sauveur. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Merci encore pour la conduite que tu lui as donnée aujourd'hui. Seigneur, nous aimons quand toi tu parles, mon sauveur. Nous aimons quand toi tu nous élèves dans les hauteurs. Seigneur, nous aimons quand tu nous consoles. Nous aimons quand tu nous fortifies, Seigneur. Nous aimons quand tu nous éclaires, notre Dieu. Nous aimons, Seigneur, quand tu nous ouvres les yeux. Seigneur, tu nous as ouvert les yeux. Merci parce que tu nous as aimant. révélé le plan de ton salut, mon sauveur. Le plan du salut, c'est Jésus-Christ, mon roi. Jésus-Christ, le mystère caché de Dieu. Dieu. Oh Seigneur, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire Merci notre Seigneur, nous voulons te posséder Seigneur, nous voulons Seigneur t'avoir en plus de toi en plus de toi dans nos vies Seigneur nous voulons demeurer en toi notre Dieu nous voulons grandir Seigneur mon Père croître en toi Seigneur Jésus agis encore davantage mon Sauveur Seigneur remplis nos cœurs Jésus Christ mon Roi Seigneur inonde nos vies Seigneur oh accorde nous la grâce mon Sauveur de pouvoir avoir toujours les yeux les regards fixés vers toi Seigneur accorde nous ton secours notre Dieu, tu es le Dieu de toute possibilité. Tu es le faiseur de l'impossible. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, mon sauveur. Tu fais, tu le feras. Tu as fait, mon sauveur. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Qui est semblable à toi Qui est comparable à toi Qui peut se mesurer à toi Jésus-Christ, mon sauveur. Tu es vivant, notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant, mon sauveur. Oh, d'âge en âge, mon sauveur. D'éternité en éternité. Tu deviens le Dieu très haut. Seigneur, nous te voulons, Seigneur. Remplis nos cœurs, Seigneur, remplis nos vies, Seigneur Jésus. Oh, je t'en supplie, mon Sauveur, accorde-nous vraiment ta grâce, mon Sauveur, de rester attaché à toi, notre Dieu, de pouvoir réellement marcher avec toi comme les apôtres ont marché avec toi, comme Paul a marché avec toi, comme Pierre a marché avec toi, comme Philippe t'avait trouvé, Seigneur. Nous aussi, nous t'avons trouvé, Seigneur. Oh, -nous qu à qui rions-nous d'autre qu'à toi, Seigneur Jésus? C'est de toi que viennent les paroles de la vie, Seigneur. Quand nous n'avons plus, Seigneur, l'espoir dans ce monde éternel, nous trouvons espoir en toi, Seigneur Jésus. Tu es notre espérance, mon sauveur. Tu es réellement notre vie, Seigneur. Oh, c'est en toi que nous nous confions. Seigneur, c'est en toi que nous tournons nos regards. Seigneur, celui qui tourne les regards vers toi n'est jamais confus, mon sauveur. Tu es le véritable, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Seigneur, tu es la parole vivante. Tu tu es la parole manifestée. Tu es le Dieu vivant, mon sauveur. Tu es celui qui change le cœur. Tu es celui qui change le cours de l'histoire. Seigneur, laisse-moi entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, nos yeux t'ont vu. Nos mains t'ont touché. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, mon sauveur. Seigneur, change nos cœurs. Change nos vies, Seigneur. Enlève tout esprit religieux, mon sauveur. Rends-nous réellement sincères et vrais avec toi. Oh Jésus-Christ mon sauveur. Tu es véritable mon sauveur. Seigneur, tu parles encore aujourd'hui. Tu touches encore les cœurs aujourd'hui, Seigneur. Oh Seigneur, tu es incomparable. Tu es réellement admirable, mon sauveur. Tu es le Dieu véritable, Seigneur Jésus. Seigneur, tu guéris les maladies incurables mon sauveur, oh, tu restaures la peau, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui crée les organes de Corima, tu es merveilleux, tu es admirable, tu es puissant, tu es vivant, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es puissant Jésus, tu es là ce soir, Seigneur, tu es présent, Seigneur, rempli du Saint-Esprit, Seigneur, baptise de feu, tu es venu chercher tes prévu à toi, Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus. remplis nous Seigneur du Saint-Esprit. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, mon sauveur. Tu es admirable, Jésus. Tu es puissant. Oh, le conseiller, c'est toi, mon sauveur. Accorde-nous ta grâce, mon sauveur. Seigneur, merci pour tout notre Dieu. Combien nous aimons ta présence, mon Sauveur. Oh, je désire habiter dans la maison de l'Éternel. Pour contempler ta grandeur, notre Dieu. Pour admirer ta magnificence, mon Sauveur. La gloire de l'Éternel remplit ce temple, mon Sauveur. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi de nous ce soir, Seigneur, viens toucher nos cœurs, Seigneur, enlève, Seigneur, tout esprit religieux, le temps de jouer est terminé. Oh Seigneur, merci, parce que tu nous rappelles, Seigneur, les promesses que tu nous as faites, mon Dieu. Tu dis, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, remplis-nous, notre Dieu, Seigneur, prépare-nous, mon Sauveur. Seigneur, prépare-nous notre Dieu, Seigneur, prépare-nous Seigneur, bientôt tu reviens nous chercher, Seigneur, bientôt tu reviens nous chercher, Jésus, Christ, mon Sauveur, remplis-nous du Saint-Esprit, bientôt tu reviens pour nous chercher, Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous avons besoin Seigneur, viens remplir Seigneur chacun de nous, remplis nos cœurs du Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence Seigneur, baptise le feu d'esprit Seigneur, tu baptises encore du Saint-Esprit aujourd'hui, tu délivres encore aujourd'hui Seigneur, Alléluia, remplis du Saint-Esprit.